ni que tu et là-bas mais Rush, rush, yeah, yeah. La l'ennemi, elle parle la bataille. Et il est, il est, Yeah. Eh Mes chers amis, bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, ce soir, c'est le grand bal de l'association Topical Lanzar. Après deux ans de pandémie, euh, notre association a voulu marquer le coup afin que la vie a, la vie a repris. C'est pour ça que ce soir, on a voulu, après deux ans, nous avons perdu beaucoup de membres, beaucoup d'adhérents, beaucoup de familles. Topical Lanzar a voulu ce soir refaire ce bal pour que les gens d'antan, les jeunes, puissent être contents ce soir. Et nous contents, nous sommes victimes de succès, nous. Nous avons plus de 200 personnes, 300 personnes à notre bal. Nous remercions. Je remercie tv hein? je remercie la municipalité, nos sponsors, tous ceux qui nous ont donné à, à ce soir à la réussite de ce bal. Population de la Guadeloupe, bonsoir. Nous sommes ici à Bémao avec l'association tropicale d'Ansa. avec le, euh, ball, le grand bal euh, annuel euh, de Cadry. Il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Après un passage où tout le monde devait rester chez soi avec le COVID-19, ici ce soir, on se rend compte que tout le monde avait besoin de sortir et s'amuser un petit peu. Nous sommes avec beaucoup de personnes, les aînés, surtout les aînés, ça fait plaisir de les voir s'amuser. Et je remercie tous mes amis qui sont là à mes côtés ce soir. Merci, merci à TV, merci à Murphy de venir nous donner cette possibilité de faire partager cet événement avec la population guadeloupéenne. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir à tous. Ben, nous sommes en direct euh, du bal de cadre de l'Association Tropicale Danza avec pour Président, M. Jimmy Argo. Ben Ça fait environ six mois que je fonctionne avec eux. Première participation au bal. et Jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. On mange bien, on danse bien et en gros, on s'amuse bien. Donc, euh, pour ceux qui, qui ne sont pas là, je vous dis rendez-vous l'année prochaine et c'est une occasion à ne pas manquer. Merci à vous. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes ici à la, au, au bal de quadrille de l'Association Tropicale dans art. Et sinon, l'ambiance est très bonne. C'est surtout l'organisation. Il y a eu le repas avec euh, une synchronisation qui était très très bien. Et en plus de ça, on avait vraiment une bonne part de nourriture. Ça n'a pas été comme une certaine que j'ai été la semaine dernière, où vraiment la nourriture était comptée. Mais là aujourd'hui, elle était vraiment satisfaisante. Et sinon, ah, c'est dommage quand même qu'on n'arrive pas à, à danser, parce que bon, les, les cavaliers se font rares. Mais sinon, l'ambiance, elle est très, très bonne. Et je vous dis, ce sera pour la prochaine fois. Je reviendrai. Au revoir.